Je quitte la maison. C'est l'histoire de notre séance. Je suis parti de la maison. J'étais en train de jouer dans le salon. Et j'étais bien sage. Et puis, simplement parce que j'ai renversé une bouteille d'encre sur le tapis neuf. Maman est venue et elle m'a grandi. Alors je me suis mis à pleurer et je lui ai dit que je m'en irais et qu'on me regretterait beaucoup et maman a dit avec tout ça, il se fait tard. Il faut que j'aille faire mes courses. Et elle est partie. Je suis montée dans ma chambre pour prendre ce dont j'aurais besoin pour quitter la maison. J'ai pris mon cart cartable et j'ai mis dedans. La petite voiture rouge que m'a donnée tant logée. La locomotive du petit train ressort avec le wagon de marchandises, le seul qui me reste. Les autres wagons sont cassés et un morceau de chocolat que j'avais gardé d'écouter J'ai pris ma tire au lit. on ne sait jamais, je peux avoir besoin de sous, et je suis parti. Alors, encore une fois, mes chers élèves, chers enfants, je quitte la maison,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 Et je lui ai dit que je m'en irais et qu'on me regretterait beaucoup. Et maman a dit, avec tout ça et ce fut tard, il faut que j'aille faire mes courses. Et elle est partie. Je suis monté dans ma chambre pour prendre ce dont j'aurais besoin pour quitter la maison. J'ai pris mon, corps, mon cartable et j'ai mis dedans la petite voiture rouge que m'a donné tant élogé. La locomotive du petit train ressort avec le wagon de marchandises le seul qui me reste. Les autres wagons sont cassés et un nouveau de chocolat que j'avais gardé d'écouter. Et j'ai pris ma lire on ne sait jamais, je peux avoir besoin de sous. Et je suis parti. Voilà, c'est tout pour le moment. Mais J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, à la prochaine.